Bonjour les amis, on se retrouve pour faire un point sur le DAX donc aujourd'hui on est le 17 ou 18, le 18 juin 2020 donc on voit ici le, le DAX avec l'unité un jour donc chaque bougie correspond à un jour. On voit bien donc ce que le marché a fait ces derniers jours c'est à dire on est toujours dans une récupération donc euh, de la grosse baisse qu'on a eue avec le coronavirus. On voit bien que les, les banques centrales continuent d'injecter donc euh, euh, des millions euh, et des milliards sur les sur les marchés donc on voit bien ici comme le marché a récupéré quasiment la totalité de la perte donc on a failli arriver aux 13 000 donc on n'en était pas loin et puis il y a eu une, une respiration du marché. Et puis c'est reparti ici donc on remonte actuellement. Donc on voit ici donc les bougies rouges et puis une reprise, on a ici le nuage vert Ishimoku, on a ici le stochastique qui se reprend donc euh, on voit toujours que le marché est dans une tendance haussière. Bien sûr il y a de temps en temps des des corrections du marché comme on voit ici. Donc l'important est de faire des analyses d'abord à long terme et puis d'aller chercher donc euh, des traits à plus court terme. Donc euh, allez voir d'abord sur le, sur le 4 heures après avoir regardé donc le, le, le journalier. On voit bien ici le marché qui est redescendu sur les 61.8% de retracement de Fibonacci. Donc ça c'est important de, de toujours regarder ces niveaux. Vous pouvez les regarder sur différentes unités de temps et en partant donc de, de différents retracements. Donc vous voyez ici on a légèrement caché, cassé le nuage et puis c'est reparti à la hausse. Donc lorsque vous tradez à plus court terme donc regardez bien toujours euh, les différentes unités de temps avant de vous décider. Donc utilisez des bons indicateurs comme ceux que je vous recommande dans, dans ma formation et euh, vous aurez donc euh, la possibilité de faire tous les jours des trades intéressants en ayant bien sûr euh, toujours à l'idée euh, de prendre rapidement vos gains et de protéger vos positions pour éventuellement profiter donc de mouvements plus importants. Donc on a ici un marché en 15 minutes, vous voyez le beau retracement qu'on a eu ici et puis le marché qui se reprend. Donc vous avez toujours des retracements de, des marchés donc envisager de faire des trades le matin et d'aller chercher le soir, aller vérifier si vous avez gagné beaucoup c'est utopique donc vous aurez beaucoup plus de possibilités de faire des gains si vous faites des trades à court terme. Vous pouvez rester toute la journée devant vos écrans si vous avez cette possibilité mais si vous travaillez, si vous avez une autre activité alors profitez des temps de pause pour analyser vos marchés et prendre des petits gains. Donc vous pouvez très bien gagner 5, 10, 15, 20, 30 euros en quelques minutes donc ça c'est tout à fait possible. C'est n'est pas la peine de euh, chercher à gagner des milliers d'euros tout de suite si vous n'avez pas un gros capital. Donc il faut y aller progressivement mais c'est en scalping que vous aurez les meilleurs résultats et que vous aurez surtout, vous prendrez le moins de risques, ça c'est important. Donc si vous cherchez euh, les meilleurs points d'entrée eh bien vous voyez avec les indicateurs que j'utilise moi, vous avez des points d'entrée évidents donc lorsque vous avez des retournements dans ma formation au scalping 4.0, je vous donne les signaux qui, qui vous donnent des points de retournement avec certitude. Et en, en utilisant ça, eh bien, vous prenez rapidement vos gains, parfois après quelques secondes. Et vous attendez que le marché se, se repositionne, se reconfigure de manière à ce que vous ayez de nouveau un bon point d'entrée pour prendre quelques, quelques euros ou quelques dizaines d'euros en, en quelques secondes ou quelques minutes. Donc c'est tout l'intérêt de, de chercher donc euh, à trader de cette manière-là et vous accumulerez comme ça au cours des, des jours et des semaines, des séries de trades gagnants sans prendre de gros risques et avec, un, avec une certitude d'arriver à, à de bons résultats. Donc ça fait des années que je fais du scalping, ça fait des années que je suis convaincu que c'est la meilleure méthode et euh, en cherchant donc euh, à les meilleures méthodes, les meilleurs traders, je suis de plus en plus convaincu que c'est la meilleure manière. Alors après il y a souvent des discussions à propos des, des brokers. Donc euh, j'ai testé ici le broker euh, Etoro, maintenant bien sûr j'ai utilisé la plateforme euh, ProRealTime. J'avais quelques petits soucis sur, euh, sur le Mac pour utiliser la plateforme ProRealTime. Donc, qui se bloquaient par moment. Je les ai contactés, ils m'ont dit de faire une réinstallation. Bon mais j'ai regardé maintenant sur, ma, sur mon compte JFD. Donc JFD qui est un broker que j'utilise depuis longtemps et comme je sais qu'il y a beaucoup d'Allemands qui utilisent ce broker. Donc euh, j'ai fait des tests euh, sur euh, le DAX parce que j'utilisais surtout JFD pour trader euh, l'euro dollar. Mais en DAX je vois qu'il est, est très bien, euh, des faibles spreads donc je vais continuer à, à tester ça. Je vous le recommanderai probablement parce que JFD est un broker très rapide et avec apparemment des, des spreads euh, et des commissions très faibles. Donc je pense que ça peut être intéressant. La plateforme ProRealTime bien sûr on peut descendre en tick mais ce n'est pas forcément nécessaire donc avec la plateforme MT4, on peut, euh, on peut descendre sur le 1 minute et euh, je pense que c'est suffisant donc pour arriver à faire euh, des bons trades en scalping. Donc je vous dirai dans les, dans les prochains jours ce que, ce que j'en pense lorsque j'aurai encore continué à faire des tests sur cette plateforme-là sur, sur le DAX. Donc euh, le DAX que je recommande c'est très très volatile le matin à l'ouverture des marchés donc vous avez quelques heures où vraiment il y a moyen de faire des beaux trades et puis tout, tout le courant de la journée donc de, de 8h du matin jusqu'à 22h du soir il y a moyen de prendre des trades sur ce, sur ce marché. Donc vous avez pas mal d'opportunités à faire cela et parfois transformer des, des scalps en trades plus longs. Mais bien sûr euh, il faut d'abord apprendre à faire des scalps rapides et après de temps en temps vous aurez l'opportunité de faire des, des trades plus longs. Donc vous euh, voyez ici les, le marché en 10 minutes si on descend sur le 5 minutes, vous voyez on a toujours des, des belles opportunités euh, à prendre des trades euh, dans, dans le sens de la tendance c'est ce que je privilégie mais également à contre-tendance comme vous voyez ici un très, beau, un très beau signal de vente ici qui a permis de, de faire pas mal de trades à la baisse et puis le marché se retourne, il reprend donc le sens de la tendance de fond. et vous avez ainsi en quelques minutes la possibilité de faire des gains importants. Donc toujours en gardant cette idée de prendre rapidement vos bénéfices, de protéger rapidement vos trades et euh, parfois vous prenez des petites pertes mais ce n'est pas grave parce que vous savez qu'une fois que le marché s'envole eh bien là vous êtes dedans et euh, vous compensez euh, très rapidement les pertes que vous pouvez faire. Donc c'est tout l'intérêt de, de chercher à bien maîtriser une méthode de scalping de manière à pouvoir euh, capitaliser sur les trades euh, les plus longs que vous allez faire. Donc euh, choisissez euh, une méthode de scalping euh, qui vous donne euh, des bons résultats de cette manière-là. Vous avez euh, ma méthode donc si vous, êtes déjà, euh, si vous avez déjà pris mes formations, euh, je suis actuellement à la formation 4.0 en scalping donc 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 depuis plusieurs années. Donc euh, au fur et à mesure que je continue à trouver des bonnes, des bonnes méthodes pour améliorer les résultats et eh bien je transmets cela à mes étudiants et euh, les retours de mes étudiants sont excellents. Vous pouvez voir donc sous la vidéo donc les avis, vous allez sur le site Serge Demoulin Avis, vous verrez ce que pensent mes étudiants de mes formations. Donc euh, j'essaye toujours d'offrir le meilleur de ce que, que j'apprends et ça donne des résultats, ça paye bien sûr à long terme parce qu'on peut s'améliorer toujours. Moi c'est ce que je cherche, je cherche toujours à m'améliorer et à transmettre à ce moment-là à mes étudiants le plus, le plus d'informations pertinentes pour arriver à des bons résultats. Alors parfois je change de stratégie, je change d'indicateur pour chercher vraiment le, le bon mouvement. Vous savez que dans ma formation 4.0 j'ai rajouté les bandes de Bollinger, donc c'est un indicateur qui est très intéressant parce que euh, vous savez si vous, vous connaissez un petit peu les bandes de Bollinger que très souvent lorsqu'on arrive à une extrémité des bandes de Bollinger eh bien il y a un retournement de, du marché et donc lorsque vous avez d'autres indicateurs comme par exemple le stochastique et eh bien vous avez une très bonne probabilité que vous avez un retournement par exemple ici en contre-tendance vous voyez bien le marché qui monte mais on a eu les bougies ici qui arrivent, qui sortent légèrement des bandes de Bollinger. On arrive sur un sommet, donc stochastique qui se retourne également, et on a la possibilité donc de faire un trade à contre tendance avec des beaux gains et d'attendre donc que le marché se rapproche du bas des bandes de Bollinger pour reprendre le trade dans le sens de la tendance. Donc tout ça, je le développe en détail dans mes formations et euh, ça vous donnera donc une probabilité de réussite toujours plus grande. Donc euh, on peut trader en une minute, on peut trader en cinq minutes. Donc il est important de regarder sur toutes les unités de temps et surtout de bien tracer les niveaux. Vous avez euh, donc euh, des résistances, vous voyez ici le sommet des bougies où chaque fois le marché a essayé d'aller plus haut et a été repoussé par ces niveaux-là. Donc vous voyez qu'on arrive ici à un niveau important aussi. Donc ces zones-là, ce sont des zones où on a probablement un... On doit s'attendre à un retournement. Maintenant, parfois, le marché casse ces niveaux. Donc si vous allez voir sur, sur, sur d'autres niveaux plus bas, vous voyez que vous pouvez avoir un niveau et puis que le marché casse. Donc ça, c'est important aussi de, de déterminer à quel moment vous pouvez envisager que le marché va aller plus haut ou inversement que le marché va aller plus bas. Donc vous voyez ici on a un niveau de support et puis on a un gap ici, le marché a cassé et il continue à descendre. Donc il ne faut pas non plus avoir un biais euh, fixe en se disant le marché monte, le marché monte, non vous pouvez avoir des, des réactions assez importantes et profiter donc de ces réactions pour euh, pour arriver à prendre des trades à contre-tendance aussi et ne pas vous faire piéger. Donc tout ça, c'est une technique assez poussée qu'on apprend en scalping, mais qui vous donne donc un plaisir, un plaisir intellectuel, un plaisir de faire des gains également et de maîtriser une technique qui, qui, va, qui bien sûr, vous donne vous donne beaucoup de plaisir mais également euh, des gains financiers puisque c'est quand même euh, l'objectif de gagner de l'argent lorsqu'on on trade, lorsqu'on on fait du trading euh, régulièrement. Donc tous les jours vous avez des possibilités comme ça, analysez bien vos marchés, apprenez euh, une méthode efficace et euh, pour moi il est évident que le scalping est la méthode la plus efficace. N'écoutez pas les commentaires de ceux qui disent qu'on ne peut pas gagner en scalping, euh, c'est tout à fait faux. Euh, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas euh, le scalping tout simplement, ils ne se sont pas donné la peine d'apprendre mais je peux vous garantir que depuis les 10 ans que, que je fais du trading et que j'apprends qu'il y a vraiment moyen de, de faire euh, des gains en scalping et peu importe le broker, peu importe euh, euh, les spread et les commissions, ce qui importe d'abord c'est d'avoir une, une bonne méthode. Après bien sûr vous pouvez affiner, chercher vraiment le le, le broker idéal, la plateforme idéale mais c'est secondaire, c'est vraiment secondaire. Ce qui importe c'est d'apprendre une bonne méthode. Donc euh, je pense que vous verrez euh, si vous regardez mes, mes anciennes vidéos que, que le scalping apporte réellement beaucoup de plaisir et surtout une méthode efficace et euh, la, la plus rapide à apprendre bien sûr puisqu'on fait beaucoup de trades. Et euh, je vous ai parlé déjà de, de différents traders qui font du, du scalping, des traders euh, français donc euh, je pense qu'il n'y a, euh, a plus à hésiter. Si vous cherchez une méthode vraiment efficace de trading choisissez euh, une méthode de scalping, la mienne ou une autre mais euh, c'est le scalping qui vous apportera le plus de satisfaction et euh, les meilleurs résultats bien sûr puisqu'on a énormément d'opportunités de faire des gains tous les jours quasiment à n'importe quelle heure lorsqu'on trade à un marché comme le DAX. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que vous voulez réellement apprendre le, le trading eh bien je vous invite à vous abonner et euh, dans les prochaines vidéos je vous apporterai encore euh, des trucs et astuces pour euh, devenir réellement un bon trader. Voilà je vous dis à très bientôt, au revoir.